Oh, <laughs> Visite pour Hugo de Mers, une heure autorisée. Salut. Ça va Tu tiens le coup Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire ça vite. J'ai refait plusieurs fois le chemin que toi et Marc avaient parcouru et j'ai trouvé ça le téléphone de Marc tu as toujours soutenu que Marc avait agi avec l'aide de ce fameux juge je ne l'ai pas encore dit au flic parce que je voulais t'en parler avant mais le téléphone pourrait bien te donner raison il a enregistré une bonne partie de la journée où Marc a pété les plans. Tu vas te noyer. Je veux pas te tuer. Non. Moi, je veux faire justice. Parce que toi et tes petits copains, vous avez fait quelque chose de très, très vilain. Et en plus, vous avez échappé à la justice. Mais ne t'inquiète pas, je vais vous juger, moi. Déterminer un verdict populaire et juste. Mais au fait, est-ce que tu aimes le funk Ah oh, moi j'adore le folk, ça me détend, ça me permet d'avoir des idées claires, et un juge se doit d'avoir des idées claires, et d'être impartial, bien entendu. C'est pour cela qu'avant de déterminer un jugement équitable, je vais entendre ta version des faits. Tu sais, je suis quelqu'un de calme, de pacifiste, mais ça dépend aussi de mon humeur, alors si tu pouvais me faciliter la tâche et avouer immédiatement ton crime et le rôle de tes dieux compagnon, cela rendrait le processus plus agréable.